Bonjour, c'est Thomas de chez DefiTech. Vous avez remarqué, cette vidéo est interprétée en langue des signes. Je suis heureux de vous annoncer que nous démarrons une collaboration avec le SISW, le service d'interprétation des sourds de Wallonie avec Manuela, pour traduire en langue des signes une partie de nos vidéos. En effet, nous avons plus de 200 vidéos publiées sur notre chaîne YouTube et les sous-titres ne nous paraissaient pas assez clairs. Après quelques recherches, nous avons découvert que plus de 1 million de personnes étaient sourdes ou malentendantes en Belgique selon une étude de 2016. Il m'a paru important de rendre accessibles nos vidéos aux sourds et malentendants. Voici donc une playlist de nos vidéos interprétées en langue des signes. Laissez-moi votre sentiment dans les commentaires. Ciao